Ok alors salut tout le monde, voilà petite nouveauté à partir de ce. de ce timelapse. Euh, je vais prendre la parole de temps en temps pour dire des trucs plus ou moins intéressants, des, des trucs que j'aurais envie de dire en tout cas. <rire> euh, voilà donc première chose à dire pour ce dessin, c'est comme vous pouvez le voir, j'ai pu faire le timelapse de moi en train de faire le croquis sur.. Euh, sur papier. Du coup euh, ça peut être intéressant pour le futur, je pense que je ferai ça si, euh, si euh, bah, j'ai l'occasion de de pouvoir me filmer avec mon dispositif là, donc ouais, ça, ça peut être intéressant pour les prochains. Voilà, à noter aussi que ce dessin, je l'avais déjà fait il y a quelques mois, j'ai décidé de le refaire, parce que je me suis dit qu'il était temps de voir un peu mon évolution, et il euh, y, y aura un petit récapitulatif à la fin, comparatif plutôt, pas récapitulatif, J'en profite, vu qu'on est à peu près euh, au milieu de la vidéo. Euh, N'oubliez pas de, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce bleu, de partager, et puis euh, d'aller voir dans la description tous les liens vers DeviantArt, vers Twitter et Instagram aussi. Ouais. On dirait je suis famous. <rire> euh, mais bon, on sait jamais si ça peut me rapporter un ou deux abonnés. Merci d'avance. <rire> Voilà, avant que ça finisse, euh, je vais dire un peu ce que j'en pense parce que je pense que j'aurai pas le temps après de dire tout ça. Euh, je suis plutôt fier du résultat que va donner le dessin, euh, surtout d'abord ce qui est en train d'être montré, les reflets sur le pistolet. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi ça. Puis les reflets sur les cheveux qu'on verra à la fin. La main est peut-être un peu ratée. C'est pas peut-être, elle est un peu ratée, mais ça va encore. C'est potable. Voilà, donc du coup, le, le résultat final, j'espère que j'espère que ça vous plaît. Moi, je suis plutôt fier, du coup, c'est un peu le principal. Voilà, il y aura un, le comparatif, comme j'ai dit juste après. Puis j'en profite aussi pour euh, vous dire que si vous avez peut-être des suggestions ou des idées de dessin, euh, je peux prendre les suggestions. Donc euh, Donc à vous de voir. Je vais vous laisser là, ça va finir dans pas très longtemps. A plus.